Bonjour, bonjour Paris, bonjour la Faculté de Santé, bonjour l'Université Paris-Cité. Aujourd'hui, il s'agit de la première édition des Olympiades de rentrée de la Faculté de Santé. Pour la première fois dans son histoire, la Faculté de Santé accueille en même temps les étudiants de médecine, mais aussi de pharmacie, de dentologie, de maïotique et d'orthopsie pour célébrer leur arrivée dans la Faculté de Santé. Est-ce que vous êtes Vous entrez aujourd'hui dans la plus grande faculté de santé de France. Ils vont passer entre 3, 6, voire 12 ans dans nos murs. Et donc, c'est un peu leur nouvelle maison. Et il nous a paru important de les accueillir en grande pompe. Je pense que vous avez une chance unique, et je le mesure personnellement, d'être jeune. Il nous a paru très important de faire cet événement en interfilière avec des ateliers sportifs dans des équipes composées de différentes filières également pour apprendre aux étudiants dès le début à avoir un sentiment d'appartenance à notre établissement, mais aussi à collaborer entre les différentes filières parce que demain, ce se de futurs professionnels de santé. Quelle belle manière de commencer cette année. Je vous félicite tous d'être là. N'hésitez pas à vous engager. Au sein des assos, au sein des services, il y a énormément de choses qui vous sont proposées à l'Université et l'Université est très fière de vous avoir. Dans notre société qui se, cherche, qui se cherche parfois sur le plan de son devenir, de sa structure, de gens de votre génération qui ne savent pas forcément où aller, le fait d'avoir un métier qui a un sens, qui a un sens sociétal je pense que c'est essentiel et que vous le garderez toute votre vie. D'avoir joué le jeu, d'avoir été là, vous avez été super chaud ça, ça, ça,